La, la, la, la, la, la, la, la, Ils étaient seuls, deux contre deux. Et Sayar qui met cette balle dans le petit filet. Ah, je l'ai vu dedans. Et l'arbitre, Zouanis, met fin au débat. Victoire de la GS Aura. 3 3 à Les buts inscrits par Aoudou, 22e, 37e. Bakayoko, 78e. Et puis également, Amrani pour l'MC au rang, qui a réduit la marque. À la 83e minute de jeu, merci messieurs, c'est à vous. Merci beaucoup, Hakim Kshirou. Dans tous les cas, rentrez bien sur Alger comme vous l'avez suivi. La GS Saura qui a retrouvé le goût de la victoire devant son public. La GS Saoura qui l'emporte au final. Trois buts à un face au Mouloudia Doran Moulou qui retombe dans ses travers ce soir. Un Doran, messieurs, complètement, il faut le dire, out. Aujourd'hui, on n'a pas reconnu l'équipe Oranez si oui, on l'a dit tout à l'heure. Sans euh, cette... remettre en cause de cette oui. équipe de la GS Saoura. Après le premier quart d'heure, bien... Bien fait par cette équipe du MCO Après il y a eu ce but Et après toute la défense Toute l'équipe du MCO a pris de l'eau Comme on dit Et n'a pas su revenir dans le match Elle a encaissé encore un deuxième et un troisième but Elle aurait pu encore, encore encaisser d'autres Si ce n'est un peu cette équipe de Sarra qui a levé le pied à Alors dans un petit moment atteinte. on va expliquer Bien évidemment grâce à vos analyses Précieuses tout ce qui s'est passé Alors Mourad Worldi, on va revoir ensemble Le troisième but en même temps Comment expliquez-vous cette errance défensive Aujourd'hui c'est ce qui a fait Vraiment il faut le dire la différence Dans ce match on a d'ailleurs Le troisième but inscrit par L'Ajiya Sarra c'est ce qui a un petit peu Scié les jambes des joueurs Oranais ce but de Bagayoko moi, je dirais, pris de court après la 20e minute de jeu euh, dans, en, en première mi-temps, je dirais que le MCO n'a pas pu réagir euh, tour à tour aux deux buts inscrits euh, par, par la Savora. Alors, comment expliquez-vous un petit peu ces erreurs à défenser Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que peut-être euh, Dahmen a eu aussi une part de responsabilité euh, sur le deuxième but, mais sur les trois buts, la défense a été vraiment à la bourre. Vous savez, en football, quand ça va mal, entre les lignes, ça déborde un peu partout. Il y a de l'eau, comme il a dit tout à l'heure Wish. C'est vrai que quelque part, on n'a pas vu une équipe homogène pratiquement dans l'ensemble du temps du jeu. Euh, dans cette équipe du MCO. C'est vrai que les, les, les écarts entre les compartiments ont facilité un petit peu euh, l'omniprésence de cette équipe de la Saoura pendant pratiquement tout le match. D'où, bien sûr, une, une faillite euh, euh, sur le plan dispositif, une faillite même sur un plan mental parce qu'il y a eu une erreur. C'est tout le oui, groupe qui a oui, failli, comme vous le dites. Il y a, y a, y a, y a, y a Alors, une a été faillite collective. Alors, euh, Nasser Bouich, à l'inverse euh, du Mouloudzhadon, la GS Saoura, euh, vous l'avez...